j'aime bien Xirel est cool Jack est cool en vrai chac c'est quand même gourmand ça ajoute le compagnon de ton prochain adversaire dans la main darit j'aime pas et après après xyrel et chac c'est deux styles différents xyrel il y a plus de tempo chac il y a plus de gourmandise on va plutôt partir sur la gourmandise évidemment On part en classique. On fait client. On dire. Je pense qu'on va partir en classique. Dans ce cas-là, plutôt prendre ça. En même, temps, en même temps. En même temps, en même temps. En vrai, dans une classique, lui, il est ok. Mais il est. La bataille fait vraiment rage, donc. Macaloni qui va sûrement up Avec un mort vivant ah, On peut perdre en vrai un hein, mort vivant Il a gagné contre euh, un élémentaire 1-4 Ou un élémentaire 2-2 On va dire plutôt 2-2 de toute façon, on est censé up. Hein. Après, lui, il est censé up aussi, je pense. À voir. Pas bah, zut, on va diminuer que de 2. Ouais, j'aime bien Tchak, c'est vraiment un perso qui est cool. Il a up, mais on peut quand même perdre s'il a la 2-1. Nice. Nice. Ça ça me plaît, ce petit gnoll. Bizarre d'acheter le gnoll alors qu'il va le revendre. Peut-être que c'était la meilleure carte qu'il avait, mais bon. Un 4, c'est vraiment peut-être la pire, non Bon cool. Moins 3. Important. Un jeu d'économie. Vous vous débrouillez bien ouais. les chats. Saute-mouton. ou prophète vous faites du sanglier. Parosiris et Parapis, je suis un sanglier. Peut-être mouton, quand même. En stats, c'est juste mieux. De toute façon, on veut juste gagner les combats. Vous hein. voyez, il est cool, il est 4-4, le hein, c'est pas mal. Hein. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Parosiris et Parapis, vous êtes un sanglier. <rire> Je suis un sanglier. Ok. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Oh, il a déjà ça le coquin. Comment il peut avoir un truc comme ça Ah il a triplé dans la 3, waouh. Nice. J'ai envie de payer hein. Paye hein. Paye que tu payes, hein. mais j'ai envie de payer hein. Je bon, pense ça a du sens hein, faut voir la taverne mais, je pense qu'on va payer. Hein. Ah dommage, j'aurais aimé bien avoir, j'aurais bien aimé avoir ça. Bah, en vrai je peux vendre les deux pour ça non je Récupère un, un mini caté. Oh waouh waouh! <rire> waouh waouh waouh! Waouh wow, wow. Pas mal ce tour 6 là! pas ce tour 4! Pas mal! C'est juteux! Ah c'est clair que là c'est bien juteux! Ouais. Ah c'est gourmand là! C'est clair que. Oh, il peut me taper quand même là. En stat je suis pas dingo mais. Ouais ça va le faire hein, peut-être. Hein. Ça c'est une value, ça devrait le faire. Vous vous Boom. Pas mal. On paye, hein. On achète. La végétation éternelle persiste. En fait, il y a moyen que les cartes de mon adversaire Ah non, mais on sait qu'il a ça. Non. Ça fait... Il dit quoi, le chat Et de votre adversaire ayant le moins de points de vie. Ah, de l'adversaire ayant le moins de points de vie, donc de lui. Ah non, mais ils sont tous à 30. En fait, je, je, je l'écris bien là-dessus, mais je pense que ce qu'il a, lui, c'est moins fort que prendre un truc comme ça, par exemple. Ça. Vous voyez Je vais cliquer quand même, mais je suis vraiment pas sûr de moi. Ouais, vous voyez, c'est une connerie, hein, mais bon. Un délice absolu on est pas dégueu en stat quand même on a un board qui est rempli mais ouais c'était sûr mais je voulais ah je suis trop je suis trop con c'est le mot en vrai non j'aurais pu voler Camara quoique on est bien quand même un délice absolu hein, comme dirait l'autre en cher hein. L'île du plaisir bah Là on arrive sur l'île du plaisir. Lui un peu moins mais... Vous vous débrouillez bien, vous vous débrouillez bien. Ah, C'est rigolo ça. Ça marche, hein Non Oh là là oh non Merde Pourquoi Prends les pièces Oh, C'est pas mal ça mais.. Anubarak. Craf et je sais, zut hein. J'ai joué ça et ça et j'ai chopé tous les autres quoi. C'est pas bien en vrai dans cette game. Hein. On est turbo top 8 là, sans blaguer. Hein. Là on est en mode. Je connais le jeu là, je vous dis on est en mode turbo top 8 hein. Faut faire gaffe. Va falloir vite commencer à faire quelque chose. Ouais. Ça change toute la game là d'avoir loupé ça. Allez, ça ah, il a pas triplé lui, mais. Oh là, envie de up là. Oh, ah, si je chope le gangro. Ah, c'est bien avec ça. Hein. Non, mais faut tenir là. On va prendre la mounted. Quoique, Colosse, ça tient. Colosse ou mounted, so mounted je pense. Ah, le gang, gros, il aurait été. <rire> N'est-ce pas? Il aurait pas été comme ça? <rire> ça, c'est un mort-vivant. Hein. Ouais, lui, hein. Ah ce gangropter il me rend fou Il me rend fou Titus ok Ah on est mort hein Quand bon, lui on le passe Non jamais de la vie il est trop gros On prend pas beaucoup. Ah c'est trop dur, c'est trop dur là. J'ai de nouvelles à vous proposer. hein, les bro. Engagez une de ces recrues. C'est une sacrée armée que vous formez là. Trop tard pour les C'est chaud c'est chaud. Là faut être fort en transition hein. T'es mal réveillé, t'as pas pris de café avant la game, t'es top 8 hein. Alban. Ah, 8 heures de perdu, une pièce d'or de gagné. Même avec 3 cafés, c'est chaud. Ouais, c'est clair. <rire> c'est vrai que même avec 3 cafés, c'est chaud. Ah, j'aime bien là, quand même, hein, le board que j'ai. Hein. Franchement, il est beau. Hein. Il est très beau. J'arrive à garder. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à garder le buddy. Parce que normalement, à un moment, le buddy, faut le virer. Surtout qu'on est qu'à 18 Mais on a tellement une texture cool. On peut se permettre de garder Buddy, on peut même se permettre de garder Mounted. Alors que Mounted, elle peut bloquer entre guillemets les synergies. Ah, ça me plaît. Hein. Je suis même pas sûr, franchement, je suis même pas sûr que le Bran il ait du sens. Le fait qu'il n'y ait pas Murloc, en vrai, ça rend quand même le Bran beaucoup moins fort. Après, je pense que c'était quand même un achat, mais... Yacharaj, les beibous, les baby, le yacha. Vous n'avez aucun serviteur de votre niveau de taverne plus Ouais, ouais le problème c'est que j'ai Murloc, Elm, et c'est tout quoi. Après c'est... Je pense qu'il y a quand même un truc de ouf à faire. Ah, quoi que... Dire ça. J'ai que deux races quoi. Par contre, c'est ouf. Hein. Let's go. Je le... le vire. J'ai que deux races, mais c'est ouf. Ouais d'accord. Hein. Ah, y a une... On peut rentrer une idée, mais je pense que c'est trop tard. On va rester comme ça. Ouais, je crois que c'est mieux. Tant pis pour le buddy. De toute façon, il, f... il faisait plus grand chose. Hein. Là, on arrive quand même dans un moment, euh, le momentum. Le momentum, comme on dit. Donc, je pense que là, c'est des moments importants. Il faut bien passer. C'est cool, ça. Il a un board qui est coquin. Heureusement qu'il a pas beaucoup de puissance sur ces petits loups. Heureusement. Ça, ça me va. Ça, ça me va. Ouais, il a pas de truc très puissant. Il veut pas taper dans mon LM là, le premier? Voilà, ça, ça me plaît. Boom. Boom. Super. Notre scaling est très fort. Le sien, il est pas mal aussi, mais il a pas de truc qui garde les points de vie. Donc, euh, à part tripler, lui, il est quand même plus dans une compo de recherche que dans une compo qui scale. Nous, on est dans une vraie compo qui scale grâce à ce Y'a que des rats, y'a que des trucs qu'on veut là. Comme Oh waouh. Wow. Voilà on va le jouer. On va le jouer. Ah, c'est solide, hein. franchement, je, je suis content. J'ai eu la lucidité de partir sur Théotard parce qu'on aurait vraiment pu grider cette game. Le problème, c'est que ça aurait été très, très beau pendant deux tours, mais en fait, on aurait perdu de la puissance pour les, les, les, la demi-finale ou la finale. Là, je suis content parce que je fais des jolies games en tempo, mais j'arrive à transformer cette tempo en création. En fait, la tempo, c'est l'automatisme. La création, c'est l'adaptation. Si vous avez hein, une, une, des Très bonne théorie, si vous maîtrisez bien le jeu, donc vous avez des bons automatismes, vous allez bien réussir votre début de game, de manière générale, mais vous allez avoir des failles dans la, le lien entre la, cré, la tempo et la création. Là, j'arrive bien à chaque fois, parce qu'en vrai, ces games-là, je n'ai pas forcément plus de réussite que quand je fais 8 ou 7 ou 6. C'est juste que là, j'arrive à avoir la lucidité pour transformer ma tempo en top 4, Là où parfois, si t'es fatigué, tu transformes pas ta tempo en top 4. Mais en soit, les games sont à peu près les mêmes. Bon, il y a évidemment des games où tu vas déchater, mais. Ça arrive aussi, hein. Pas qu'un jeu de strat. Hein. Ah, il y a les 28 là. Il hein. y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ah, il y en a pile poil d'ailleurs. <rire> J'ai menti. Ok. Je sais pas si c'est bien le tripler. Je pense que c'est. Je pense qu'en vrai que c'est pas mal. Ouais, je suis pas sûr. Si il compte bête si. Bet c'est bien. En fait est-ce qu'on veut un taunt de plus le race, La race de plus Après il y a peut-être lui non, non En fait l'avantage du Boubou divin C'est que ça, ça va pas là-dessus Et c'est ce qu'on veut On peut même le mettre à la fin parce qu'il accomplit rien Et on veut pas que lui aille sur lui La tempo c'est un automatisme et la création c'est l'adaptation. C'est très riche comme phrase. Euh... Moi je trouve ça intéressant comme phrase mais après ça... Je sais pas. Je sais pas si ça fait progresser. <rire> L'entendre ça fait pas progresser, je pense que la comprendre oui. On est pas trop mal, il fait un peu peur quand même parce qu'il avait quand même... Il avait de la stat, mais ça c'est énorme. Ça c'est pas si mal. C'est vrai que sans Murloc euh, et sans pirate, le Magmaloc il a un peu plus de mal, mais... Vu qu'on a généré un peu de pièces avec le pouvoir. Enfin pas généré des pièces, mais... Vu qu'on a pu faire... On a... En fait on n'a pas fait des rolls. C'est pour ça que le Magmaloc était pas si mal. Grâce au Théotard, on a pu acheter, revendre, acheter revendre. Je pense que si dans cette game il y a... Ouais c'est cool, on a plein de taunt pour euh, protéger lui. Nice. Bon, faut pas que ça aille là-dessus. Hein. Non, c'est pas de pot. Hein. Ah, bah, c'est pas de pot. Euh... Bon, il a quand même un board un peu pérave, mais. L'avantage, c'est que lui, il peut permettre de finir. Genre de lui mettre les 15 qui manquent. Il nous met les 15, il nous permet d'avoir les 6 supplémentaires. Boom. Super, super. Mais ouais, en fait, là, le Magma Lock, alors, s'il y avait Bran, s'il y avait Murloc dans la game, en fait, il n'aurait pas fallu jouer Théotard. Je pense qu'il fallait rester sur Bran, j'achète des Murlocs, je fais des pièces, et j'aurais pas eu la possibilité avec Théotard. Mais là, vu qu'il n'y avait pas les Murlocs, il n'y avait finalement pas les Pirates, même si on s'en fout un peu, alors, on ne pouvait pas être en mode acheter-revente sans Théotard Sinon c'était de la stade perdue Donc là vous voyez on n'a on a pas optimisé Théotard Parce qu'on avait que 2 créa sur 3 Mais on a optimisé euh, Le magma lock Et en fait on est arrivé à la synergie La plus intéressante La plus optimisée possible Mais sous optimisée de manière optimale Vous voyez Vous voyez Magnifique